Thank <laughs> you. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau live en direct de la chaîne YouTube Guide de la voyance. Cette soirée sera dédiée une nouvelle fois à la voyance, mais avec une approche différente de, de ce que vous avez l'habitude de voir. Nous aurons l'occasion d'accueillir une invitée exceptionnelle qui partagera son expérience sur le monde mystérieux de la voyance. Et au cours de cette émission, elle abordera des sujets tels que les pratiques, les dérives, et surtout elle vous donnera une multitude de conseils pour reconnaître un bon voyant. De plus, notre invitée de ce soir a récemment déposé une question à l'Assemblée nationale par le biais d'un député pour réglementer eh l'activité de voyance en France. Elle partagera, nous, partagera avec nous eh bien, les enjeux liés à cette profession si passionnante et décriée parfois. Elle se définit comme tarologue voyante et eh bien sans plus attendre. Et si on en parlait avec Kalissa. Kalissa, bonsoir. Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous. Alors, vous êtes de Besançon. Tout à fait, oui, dans l'Est. Et donc, vous essayez de remettre de l'ordre dans ce monde de la voyance en faisant appel à un député qui est dans votre, dans votre, dans votre région. Donc, on en parlera tout à l'heure. Mais j'aimerais savoir comment vous êtes venu à la voyance, au tarot Alors, tout d'abord, je, je n'essaye pas de remettre de l'ordre. Euh, J'alerte sur... Euh un sujet, je suis voyante, je vois euh, un problème, j'en parle et je n'ai aucune prétention que ce soit moi qui remette de l'ordre là-dedans. Euh, comment j'en suis venue euh, au Tarot de Marseille Bah C'est simple, j'ai fait une rencontre quand j'avais euh, 17 ans, une femme qui utilisait euh, les 22 arcanes du Tarot de Marseille, qui faisait de la voyance, qui était aussi médium. J'ai fait cette rencontre finalement qu'à qui a un peu changé ma vie, je ne le savais pas à ce moment-là, euh, qui m'a donc euh, bah, montré comment elle se servait des arcanes. Alors, mm -hmm. elle faisait que les 22 arcanes du Tarot de Marseille. Ouais. Donc, aujourd'hui, si je me définis comme tarologue, les tarologues ne vont pas être contents parce que euh, je n'utilise pas les arcanes mineures. Euh, J'associe le Tarot de Marseille avec la numérologie, numérologie qui n'est pas non plus celle des numérologues. Je fais un petit peu les choses à ma sauce je suis comme ça. Et c'est vrai que donc j'ai commencé à 17 ans euh, à apprendre avec cette femme. À un moment donné, nos, nos chemins se sont séparés. Et euh, ben bah, voilà, je, je faisais ça pour des amis. J'avais pas du tout dans l'idée d'être voyante professionnelle. Je, pour moi d'ailleurs, je savais même pas qu'on pouvait être voyante professionnelle. Et euh, voilà, pendant peut-être une dizaine d'années, euh, je, je faisais comme ça, un peu à droite, à gauche. Et à un moment donné, les événements de la vie faisant, c'est ma passion aussi, c'était ma passion, et j'ai décidé bah, d'en faire un métier, et que ce soit euh, mon travail. Même mmh. si aujourd'hui, beaucoup de personnes ont du mal avec ça, en fait, à, à comprendre que ça peut être un vrai métier. Ok, effectivement. Est-ce qu'on parle de, de dons ou pas Moi, je ne parle pas de dons. Mmh. Euh, J'aime beaucoup parler de capacité, en fait. Mmh. Euh, et puis d'abord, c'est quoi un don hein Si on regarde le mot don dans le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire Donc souvent, il y en a qui vont dire que c'est inné. Et puis aussi, euh, avoir un don, c'est être doué pour quelque chose. Donc moi, je préfère parler de capacité, parce que j'ai toujours eu, euh, depuis petite, énormément de ressentis euh, sur les gens. J'ai fait beaucoup de rêves prémonitoires. Euh, donc est-ce que c'était ça mon don Je ne sais pas. Mais je préfère parler de capacité, d'intuition euh, qui se développe. Si par mmh. exemple, on va apprendre des cartes, si par exemple, on va faire un peu plus de méditation. Je préfère parler de capacité que de dons, même mmh. s'il y a des gens qui sont extrêmement doués. Et là, oui, on peut dire que c'est un don peut-être, euh, effectivement. Et donc, on peut développer euh, par le tarot. Alors, vous avez utilisé le tarot de Marseille uniquement ou des oracles éventuellement Alors, euh, je, euh, les oracles, en fait, je fais euh, oui, un petit atelier euh, sur les oracles pour euh, voilà, des petites, une petite méthodologie euh, de tirage. Alors je pense qu'effectivement, le fait de travailler des cartes, ça peut nous aider à travailler l'intuition. Mais ça dépend comment on va travailler les cartes. Par exemple, les oracles, que je ne critique absolument pas attention, mais vous avez une carte, un nom dessus, et finalement, bah, la carte de l'amour, bon, on sait que ça va parler d'amour. Euh, tandis que le tarot de Marseille… Euh, surtout les 22 arcanes euh, du taro, majeur, majeur du tarot ce sont plus des symboles hein, vous avez la carte de la tempérance avec le chiffre 14, finalement ça parle pas vraiment, hein, une carte du tarot de Marseille elle va avoir des milliers d'interprétations enfin, peut-être pas des milliers mais plusieurs interprétations possibles, en positif en négatif, selon que ce soit le travail, l'amour etc, et du coup euh, plus, moins on travaille avec euh, des informations plus on va faire appel à son intuition donc, effectivement, en travaillant un outil qui nous aide comme support, oui, on va pouvoir développer son intuition. Est-ce que c'est développer son don de voyance Je ne sais pas. En tout cas, euh, je pense qu'à force de créer un langage avec son tarot de Marseille, c'est un petit peu comme ça que, que j'aime le dire, eh bien, effectivement, on va être capable de percevoir des choses. Moi, j'aime beaucoup travailler, en fait, sans question précise, avec le moins d'informations euh, sur la personne, pas parce que j'ai le besoin de prouver aux gens euh, que je vois des choses, mais parce que moi, je, ça me tient vraiment à cœur d'être sûr avant de donner une réponse à quelqu'un que je suis sur la personne. Donc moi, je veux uniquement le prénom, la date de naissance, je dis ce que je vois sur la personne, sur plusieurs domaines, et euh, si la personne me dit effectivement, donc c'est plutôt sur le présent, oui, effectivement, tout ce que vous me dites, ça, ça me parle, je sais que je suis connecté à cette personne, donc au niveau de la voyance, je sais que je vais pouvoir mieux capter et anticiper son avenir donc c'est dans ce sens là qu'on peut mieux travailler je pense son intuition alors sur votre site vous proposez eh bien, des, cons... des ateliers de tarot tout donc, à ça fait. veut dire que tout le monde peut apprendre le tarot, est-ce qu'il y a des prérequis pour, pour apprendre le tarot ou pas alors déjà je fais bien la différence entre euh, ce qu'on va appeler la cartomancie de nos jours euh, l'interprétation des cartes euh, la taromancie, la tarologie c'est l'interprétation euh, du tarot de Marseille donc, est-ce qu'il y a des prérequis pour s'acheter un jeu euh, La preuve que non, hein, puisque euh, le rayon euh, oracle et euh, jeux de divination aujourd'hui dans les, dans les magasins de culturel, et ils ont euh, triplé, euh, quintuplé de volume. Oui, Donc, c'est impressionnant, euh, je... ouais. Ouais, impressionnant. Je pense pas qu'il faille des prérogatives pour, euh, pour lire un livret et dire bah tiens, cette carte, elle parle de ça. Non. Euh, ce que je trouve intéressant dans les ateliers, c'est qu'il y a une notion de partage. Aujourd'hui, mmh. la voyance, euh, c'est vrai que les gens sont beaucoup, beaucoup en attente euh, du voyant, qu'ils tiennent absolument à lui dire ce qui va se passer dans son avenir. Surtout, il y a des personnes qui attendent même du voyant de faire des choix à leur place. Et ça, je trouve que ce n'est pas du tout la bonne façon d'utiliser la voyance. Je pense donc qu'il est préférable que, oui, euh, il y ait des personnes qui s'intéressent à la divination pour eux-mêmes, par eux-mêmes, parce que qui mieux que soi-même peut créer et anticiper son avenir. Donc, c'est vrai que ces ateliers, c'est des ateliers en collectif et en fait, on est vraiment sur un partage. Donc, les gens, ils ont des réponses à leurs questions, mais en même temps, ils apprennent à se servir de cet outil-là. Et du coup, surtout, quand on fait de la voyance pour soi-même, on apprend à se poser les bonnes questions pour son avenir et le fait de travailler, d'apprendre des cartes, d'apprendre à se poser les bonnes questions, bah ben finalement, on travaille sur nous-mêmes. Et je trouve que la voyance dans le partage est quelque chose de magnifique en fait. Donc c'est des ateliers qui se font à distance en visio. Tout ça à fait, tout à fait. Génération du 21e siècle oblige. <rire> tout le monde ne va pas à Besançon non plus. Aussi. <rire> <rire> Donc, c'est sûr, ça s'appelle formatvoyance.com. c'est ça, ça voilà. tout à fait, et, formation euh, et voyance. Voilà, donc le site est en description, effectivement, de, de, de la vidéo. Alors, il y a une personne qui a, une, qui a, qui a envoyé ah. un message intéressant. « Les 22 tarots sont sympas, mais pas assez parlants pour moi. Mon jeu fétiche, c'est le Belline. Qu » Qu'est-ce eh que vous répondez à cela bah, oui, je, je réponds que… Qu Ils mal parfois avec le tarot. Ils disent « Oh, le tarot, c'est difficile en fait. » Mais ils n'ont pas compris, euh, je pense, la structure du tarot. Parce qu'il faut comprendre la structure du tarot, c'est ça hein. C'est ça. Alors, euh, moi, je vais répondre à cette dame que le Béline, j'y arrive pas, <rire> par exemple. Ouais. Hein. Je me suis intéressée au Béline. Je l'ai d'ailleurs. Hein. Ouais. Mais pour moi, je le trouve trop compliqué. Il y a trop de cartes. Ouais. Euh, voilà. ouais. Alors, euh, effectivement, le tarot de Marseille, parce que cette femme, elle m'a appris les choses, mais j'ai fait comme tout le monde. J'ai lu des livres aussi hein, euh, dessus. Ouais. Et en fait, il... J'ai l'impression que souvent, quand on apprend le tarot, les gens compliquent. C'est-à-dire vous avez les cartes à l'endroit, les cartes à l'envers, les inversées, les axes axiales, perpendiculaires, je ne sais quoi. Et en fait, je pense qu'un outil divinatoire, il doit être basé sur l'intuition. Qu'est-ce que cette carte vous dit Voilà. Et je... Souvent, on me le dit. On me le dit, mais pour moi, le tarot de Marseille, c'est trop compliqué. Alors, j'ai envie de dire, le tarot de Marseille, déjà, c'est la base pour moi. Je suis pro-tarot pro tarot de Marseille. Si vous savez lire un tarot, vous savez lire toutes les cartes c'est un, une opinion personnelle, attention. Euh, donc, je pense que cette personne n'a pas eu la méthode simple de Kalissa pour apprendre le tarot et c'est pour ça qu'elle le trouve compliqué. Alors, on a les, euh, Lucetta qui nous dit « j'ai un tarot de Marseille, mais je ne sais pas l'interpréter ». Allez mm -hmm. sur le site formatvoyance.com et vous aurez peut-être des informations pour, pour euh, apprendre à, à vous débrouiller un petit peu avec le tarot et surtout de comprendre la structure. Et puis après, il y a plein de choses sur Internet. Et effectivement, il existe beaucoup, beaucoup de livres. Alors, je sais que moi, je, je lis beaucoup de choses sur, sur le tarot. Toujours aujourd'hui, j'ai lu bon nombre de livres et tout ce qui sort, je, je, je regarde. Euh, on en apprend toujours, en fait, oui. parce que la, la, la façon de, de présenter le tarot et que c'est... Euh, comme c'est un jeu qui n'a pas vraiment d'auteur, donc il y a beaucoup de, de personnes qui ont écrit sur, sur, ce, sur ce tarot et donc c'est beaucoup d'informations intéressantes voilà, même si on bien dit sûr. que certaines personnes ont du mal à, avec ce jeu mais en fait le Belline est, est super sympa aussi, c'est un très ah, bon oui. jeu euh, oui. voilà, même moi je ne pratique pas non plus parce que je n'ai pas adhéré à euh, ce je crois, jeu je, de mémoire je crois que le Belline il y a aussi une notion un peu euh, astrologique hein, il me semble aussi, aussi. Des, des cartes ouais. astrologiques effectivement mais, voilà après moi je, je, je, je dis vraiment c'est quelque chose de très très intuitif euh, le tarot de Marseille euh, c'est à dire que moi, la carte du, du pendu, par exemple, elle va me parler, euh, elle va me donner une certaine interprétation. Et euh, d'autres personnes, non, ça va être une autre interprétation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le fait de créer un contact. Mais je pense d'ailleurs que c'est avec tous les jeux, d'ailleurs, de, de divination. Il faut vraiment trouver euh, bah, cette communication. Et pour ça, il faut le travailler. Alors, je vous donne un conseil à toutes les personnes qui veulent euh, qui démarrent dans les cartes, d'ailleurs, que ce soit à Tarot de Marseille ou Oracle, euh, au début, il ne faut pas chercher à voir. C'est très bête ce que je dis, mais au mmh. début, il ne faut pas chercher à voir. Au début, on s'entraîne. Au début, on va faire des petites questions pour soi-même. Qu'est-ce qui va m'arriver demain On note les choses et on revient le lendemain. Donc, on donne son, son impression quand on fait son tirage. On note les impressions et deux jours après, on y retourne. Donc, j'avais ressenti ça. Il s'est passé ça. Si c'est pareil, c'est qu'on commence à avoir un, un langage avec. Ben, si ce n'est pas pareil, ah tiens, ces deux cartes-là, en fait, elles me disaient ça. C'est ça, c'est vraiment le fait de travailler. faut pas chercher à boire tout de suite. Dans un premier temps, il faut s'imprégner. Vous avez raison de dire qu'il faut travailler, parce qu'on ne sait pas oui. il suffit d'ouvrir la boîte et d'étaler le jeu et que ça se fait tout de suite. C'est comme euh, beaucoup de choses. Il faut un peu de, de pratique, un peu d'expérience. Oui. Et, euh, voilà. et ce n'est pas parce que vous allez avoir euh, le jeu entre les mains que tout de suite, ça va vous, vous parler. Il faut un peu de temps pour euh, décoder ce jeu. Et dès l'instant, vous avez compris un petit peu certaines subtilités et puis, comme je disais, la structure du tarot eh bien, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Alors, il y, a une phrase, il y a une phrase intéressante qui est en tête de votre site. Je la lis. « La voyance n'est pas un jeu. Qui mieux de vous peut anticiper votre avenir Méfiez-vous des arnaques et attention à l'addiction. » Vous pouvez nous expliquer ce que vous vouliez dire ?« Qui mieux que vous peut anticiper son avenir ?» Bien, je pense qu'aujourd'hui, euh, on est euh, maître euh, de, de sa vie. Euh, ça rejoint un petit peu la notion d'addiction, en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, Enfin, les, les voyants, on travaille avec des personnes qui ont parfois des fragilités, alors, beaucoup de personnes qui ont des questionnements, mais aujourd'hui, le côté addiction à la voyance, euh, c'est quelque chose qui existe. Et je tiens vraiment à, à faire comprendre aux personnes que d'aller voir quelqu'un qui euh, va voir votre avenir, euh, déjà, on n'a jamais 100% de réussite. Donc, c'est vous qui allait pouvoir, si par exemple, moi je vois, je ne sais pas que vous allez rater un examen, par exemple, mais si vous, vous travaillez, si euh, vous vous mettez vraiment à fond, eh bien, vous allez pouvoir avoir cet examen. Moi, j'ai eu le, le, le problème, entre guillemets, dans le sens inverse, où je voyais que la personne n'allait pas réussir son examen, et elle m'a rappelé quelques temps après, elle m'a dit, j'ai eu mon examen. Et elle m'a dit, mais en fait, si je n'avais pas eu cette prédiction-là, finalement, je ne serais pas relancée dans mes cours, je n'aurais pas travaillé autant. Donc, c'est pour ça qu'on agit, en fait, sur son avenir. Peu importe, enfin, pas peu importe, mais euh, oui, peu importe ce qu'on voit sur vous, les choses peuvent se changer. Après, bon, il y a des notions de destinée, de chemin de vie qui, voilà, qui, qui sont là et qu'on va, on va y arriver plus ou moins vite. Mais voilà, je pense qu'on peut être toujours décisionnaire dans sa vie. Et c'est important qu'on le rappelle, en fait. Le tarot, vous l'utilisez d'une manière prédictive ou de, ou de conseil Je ne fais pas de conseil, je suis voyante. Je vois les choses. D'accord. Parce voilà. que souvent, il y a des gens qui utilisent le, le tarot d'une manière... De, de, comme, un, comme un conseiller, en fait. Alors oui, alors c est, c est, je, je commence à voir ça. Beaucoup de gens qui sont tarot-thérapeutes, cartothérapeutes. Euh, voilà. Alors, ce côté conseil, justement, je pense qu'il y est quand on apprend et quand on le fait pour soi-même. Voilà. C'est pour ça aussi, alors c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre, mais pour moi, je fais vraiment la différence entre euh, la lecture des cartes pour soi-même et un voyant professionnel. Pour moi, un voyant professionnel, vous ne devez rien lui dire, il ne doit pas vous poser de questions, vous ne devez pas lui raconter votre vie, il doit voir. Pour moi, un voyant, c'est voir l'avenir, le passé, le présent forcément, mais aussi l'avenir. Et il y a le côté aussi plus dans le développement personnel, mais pour soi-même. Euh, voilà, c'est dans ce sens-là que je veux dire ça. Donc oui, ça peut être un conseil. Moi, par exemple, dans le milieu de la voyance professionnelle, euh, mes, mes, mes consultants, je les prends euh, une à deux fois par an, c'est-à-dire que euh, je ne vais pas les prendre tous les un mois, tous les deux mois. Et il y a des personnes qui vont me rappeler, je vais refaire un point. Je leur dis, ben bah non, écoutez, euh, si les prédictions ne se sont pas passées, ça ne sert à rien de revenir faire un point. Et justement, c'est aussi pour ça que j'en suis à, venue à ces ateliers-là. Les gens ont envie de consommer de la voyance et, et le fait de s'en servir pour soi-même, par soi-même, là, oui, il y a un côté conseil, effectivement. Mais je pense qu'il ne doit pas être utilisé comme ça dans un côté professionnel parce que ça peut entraîner des dérives et de l'addiction. Ce sont mes opinions personnelles. Alors, une consultation avec vous, parler de consultation, ça se passe comment exactement Quel est le déroulement d'une consultation Alors, je pense que vous faites des consultations à distance uniquement ou un non, petit peu Pas uniquement, je reçois aussi euh, à mon cabinet à Besançon, okay. euh, de moins en moins, mais, euh, mm -hmm. mais c'est vrai que… Donc, par sinon, c'est quoi Par téléphone Par téléphone, il y en a qui me demandent en visio aussi, donc je le fais. Je fais aussi de la voyance par mail, j'adore la voyance par mail, parce que la voyance par mail, ça permet vraiment de ne pas faire de lecture froide. Voilà, qu'est-ce mmh. que la lecture froide, c'est plutôt faire... La, la voyance par mail, parce qu'il n'y a pas la, la personne, euh, on n'a pas le contact, on n'a pas... Euh, voilà. Com comment ça se passe d'ailleurs, une voyance par mail bah, C'est prénom, date de naissance, le domaine, travail, mon ouais. argent. J'aime pas trop les questions précises, parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je préfère être sûre que je suis sur la personne. J'aime pas trop avoir d'infos. Euh, donc, euh, prénom, euh, date de naissance et euh, le domaine. Je fais ma voyance, donc je parle un petit peu de la numérologie, je, je, je, je fais ma coupe, je dis ce que je vois dans la coupe, dans le tirage, c'est un tirage qui va sur un an, un an et demi, donc je parle sur le domaine. Ensuite, la personne me fait un retour, et là, à ce moment-là, c'est soit elle me pose une question peut-être un peu plus précise, parce qu'on ne peut pas non plus donner toujours tous les détails, hein, ce n'est pas possible, et comme ça, la personne, elle voit si je suis dessus, si elle me dit « travail » et que je lui dis qu'elle bah, va signer un contrat ou qu'elle va faire une formation, et c'est effectivement son questionnement, est-ce que je vais changer de travail Voilà, elle sait que je suis dessus. Après, on refait un échange, elle me dit, euh, ben bah voilà, je voulais savoir ça. Et, euh, et je refais, pourquoi pas, un tirage si besoin pour des prédictions. Mais bien souvent, la réponse est déjà dans le premier mail. Je fais aussi la compatibilité amoureuse par mail. Hein. Donc, les deux prénoms, les deux dates de naissance. Et, euh, et donc, je fais un tirage sur ces deux personnes-là. Et je dis ce que je vois. Ça peut être des relations amicales, un ex, peu importe. Après, c'est à moi de... De le voir dans, dans le tirage. Et pour la consultation de voyance par téléphone, bah pareil, prétend date de naissance, je fais mon tirage d'ouverture, je dis ce que je vois dans l'état d'esprit actuel de la personne, les événements à venir, je fais une partie sur la santé, <rire> santé plutôt morale, hein. euh, parfois ça oui, peut bien. arriver qu'on voit des petits soucis, mais c'est quand même assez rare, mais le côté, euh, voilà, dans sa dans tête, comment vraiment est la personne, sur le côté professionnel, sur le côté amoureux, et je fais la synthèse de tout ça. Et pareil, là, à ce moment-là, euh, la personne, elle sait si je vois bien sa vie euh, ou pas. Et ensuite, je dis, bon, moi, j'ai ce domaine-là qui est compliqué, qui ressort. Donc, je pars sur ce domaine-là. Je fais euh, le domaine. Je fais le, le deuxième domaine euh, si la personne le souhaite. Et après, oui, là, on rentre. C'est très difficile d'ailleurs. Hein, les gens, ils ont tout le temps très envie de me parler. <rire> donc, c'est vrai qu'après, en fin de consultation, oui. bien sûr qu'on peut rentrer dans un travail, entre guillemets, d'écoute, euh, voilà, oui, je vois que ça va aller, et bien sûr. Mais euh, dans un premier temps, non, je suis sur de la voyance. Ok, d'abord, vous voilà. qui parlez. C'est ça. Ok. Alors, vous êtes présente sur TikTok. Quel est le, oui. votre but en étant présente sur ce réseau Je crois que vous êtes présente très, euh, très activement sur ce réseau. Alors, qu'est-ce qui se passe sur votre chaîne TikTok <rire> Alors, très active, bon, je ne suis pas non plus tout le temps, mais... Euh... En disant que je, je, je, je dis certaines ouais. choses, bah euh, moi en fait, comment je suis arrivée sur euh, TikTok, en fait, j'ai une amie qui m'a envoyé des vidéos qui n'avaient rien à voir avec la voyance. Mm -hmm. Et euh, puis à un moment donné, on m'a demandé d'ouvrir un compte. Donc j'ai ouvert un compte. Et, et, et très vite en plus, sans que j'ai vraiment euh, liké du contenu euh, voyance, on m'en a proposé. Et là, j'ai vu des choses enfin qui me paraissent euh, un petit peu... Euh, alors de la... Petite publicité mensongère, entre guillemets, celui qui se dit médium et en fait qui ne fait aucune séance de médiumnité, qui ne fait que des cartes. Bon, c'est pas très grave. Des fois, je, quand j'exprime ça, on me dit que chacun peut faire un petit peu comme il veut. Bon, oui, à la limite. Mais aujourd'hui, le mot médium, il est tellement devenu banalisé que euh, ça, me, ça me fait mal, vraiment. Parce que la médiumnité, c'est, comme on le disait tout à l'heure, hein, c'est un don de soi, c'est quelque chose qu'on travaille, c'est quelque chose qu'on pratique tous les jours. Le mot « voyant » est très peu présent hein, euh, sur, euh, sur TikTok. Alors, et j'ai compris pourquoi, parce que souvent, le mot « voyant » est associé à, euh, bah, à la charlatanerie, associé aussi au fait qu'on doit montrer qu'on doit voir. Donc aujourd'hui, ça s'est transformé en guidance, en tout cas sur les mmh. réseaux. Euh, C'est-à-dire que bah, c'est à mi-chemin entre du coaching et de la voyance entre guillemets, en tout cas, c'est mon ressenti. Bon, jusqu'ici, tout va bien tant que les personnes le font dans la bienveillance. Et puis, il y, y a vraiment des gens qui, pour parler poliment, qui se foutent de la tête des autres. La dernière fois, j'ai passé un peu un, un coup de gueule, je ne sais pas si je peux dire ça en live, désolé. Oui. Mais il euh, y a beaucoup, beaucoup de vidéos où on vous dit, euh, arrête-toi, euh, c'est ton guide qui te parle, c'est ton défunt qui te parle, euh, ton ex thème même s'il est avec une autre. Euh, il va revenir à la communication, à la discussion, il t'aime. Et là, vous avez des, des milliers de likes, des, des milliers de commentaires où les personnes vous disent « ah oui, j'attire positivement » et je me dis « mais ce n'est pas possible, les gens ne, qui font ces vidéos-là, peut-être qu'ils ne le font pas dans un mauvais sens, hein, très certainement, mais ils ne se rendent pas compte que ça peut avoir un impact psychologique dans la vie des gens. Et ça, je trouve que c'est ça qui est très dangereux aujourd'hui dans la démocratisation de la voyance. C'est-à-dire que les gens ne se, rendent, ne se rendent pas compte de ça. Pour eux, la dernière fois, il y a, sous cette vidéo, il y a une dame qui me dit « Oui, bah, ça va, c'est des vidéos de 30 secondes, ça ne va rien faire. » Mais non, parce que l'algorithme, il va encore proposer ce type de vidéo. Euh, il, y a, il y a des fois des personnes qui sont dans l'attente d'un ex, euh, même s'il a été vraiment méchant avec, et elles sont dans une dépendance affective et ça, ça entretient la dépendance affective. Et ça peut mettre les personnes dans des fragilités psychologiques. Aujourd'hui, c'est pour ça que mon combat, il est là. Euh, je veux qu'on se rende compte que la voyance n'est pas un jeu. Et ce n'est pas du divertissement. Souvent, on me mmh. dit, ça va, TikTok, c'est du divertissement, des vidéos comme ça. Non, parce qu'il y a des gens qui croient en ça et qui peuvent être vraiment très mal. C'est vrai qu'il y a des, certaines chaînes TikTok euh, qui sont... Euh beaucoup beaucoup vu en fait euh, oui. moi j'ai regardé un petit peu je, je vais de temps en temps sur tiktok je vois plutôt des, des mauvaises choses que des, que des bonnes choses alors je sais pas si c'est l'algorithme qui veut ça ou que je tombe sur ce genre un petit peu de, de, de vidéos mais je suis surpris que euh, certaines personnes s'accrochent à, à, ce, à ce moyen de, de consulter qui, euh, qui, qui payent en même temps, ou des dons Paypal, ou je ne sais quelle autre mmh. forme de, de paiement, mais j'ai vu des choses assez, assez bizarres, ou mmh. des gens qui vont euh, euh, vendre des pierres contre une voyance, voilà, on dirait, dirait qu'il y a un marché aux puces, je, je vous vends, ça. vous achetez euh, euh, mmh. les pierres qui sont magnétisées, tout ça, et on voit les commandes qui tombent et que le voyant est en train de faire ses, les paquets pour mettre les pierres, voilà, et qui dit « vous aurez votre voyance dans tous les domaines ». Je suis assez surpris, et même un peu scandalisé de voir ça en fait. Et oui, et en fait c'est ce que je dis, c'est un peu la banalisation de ça. Et, et, et sur la dernière fois j'ai aussi, aussi fait une vidéo où je disais aux gens « mais prenez conscience que la voyance n'est pas ça hmm. ». Le monde professionnel, moi, qui suis dans le monde professionnel, qui, qui connaît des, des vrais professionnels avec une éthique et qui, suis aussi, qui est aussi dans ce côté réseaux sociaux, c'est, euh, je leur dis, ce que vous voyez sur les réseaux, ce n'est pas ça la voyance. Voilà, c'est vraiment pas ça. Et il faut qu'il y ait cette prise de conscience. C'est aussi pour ça que je suis allée vers ce, cette notion de, de, de réglementation, d'encadrement. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut travailler avec des personnes en euh, difficulté, en fragilité. Ce n'est pas parce qu'on sait interpréter des cartes qu'on va être apte à le faire, en fait. Mmh. Alors, on vous parlait de réglementation. Alors, euh, vous avez alerté votre député. Vous ça. avez téléphoné et... <coughs> qui Vous a gentiment euh, répondu Reçu. favorablement mmh. et que vous avez obtenu un rendez-vous avec ce député. Alors, il faut avoir un petit peu de culot quand même pour aller euh, poser ce genre de questions. C'est vraiment qu'on en a gros sur le cœur, parce que quand on va voir le député, ça veut dire que c'est le dernier recours, euh, qu'on a utilisé tous les autres moyens et qu'on oui. pense que cette personne... Euh, voilà, comment ça s'est passé, cette, cette rencontre avec ce député de, de, votre, de votre région ben, Ça s'est passé. Bon, J'étais surprise déjà, parce que j'ai expliqué au téléphone à son assistant ce pourquoi je voulais le voir et très rapidement j'ai eu un rendez-vous avec lui, donc déjà j'étais vraiment euh, très surprise, et donc il m'a reçu un samedi après-midi, on est resté presque deux heures et demie, trois heures ensemble, à discuter de tout ça, et je pense qu'il a compris, et euh, il m'a dit, moi je, voilà, ce que je peux faire aujourd'hui, c'est déposer cette question à l'Assemblée nationale, donc c'est une question écrite, oui. euh, on attend la réponse du, euh, du secrétaire euh, euh, général, il me semble, Alors, ça peut numéro, aller jusqu'à Cette question, c'est la 6000, c'est quoi le numéro C'est la 6608 sur le 6608, site de l'Assemblée nationale. Si on va sur oui. le site de l'Assemblée nationale, on retrouve cette, cette, euh, cette question. Alors, je vous ai coupé. C'est pas grave. Euh, et du coup, donc ça s'est très bien passé. Euh, il a tout à fait compris. Alors, il y a une chose où il a été très clair. Il m'a dit, on ne pourra jamais réglementer la capacité de voyance Qu'est-ce que c'est être voyant On peut simplement encadrer le côté profession libérale qui travaille avec des personnes en état de fragilité, parce qu'il n'y a aucune réglementation. Donc le but, encore une fois, et ça je, je dois le répéter assez souvent, euh, le but n'est pas de prouver que la voyance existe. Moi, je n'ai pas envie de prouver que la voyance existe, parce que je ne ressens pas ce besoin-là. Euh, je ne ressens pas le besoin de prouver... Euh, mes capacités, okay. ou voilà. Quand on parle de, de voyance, c'est aussi englober euh, tout ce qui est art divinatoire, c'est pas forcément c'est ça, exactement, ce n'est pas que la voyance, il y a, alors, même pas que le côté art divinatoire, hein, il y a toutes les professions libérales non encadrées, donc ça va ça peut impliquer aussi, bah, par exemple, les thérapeutes, les coachs. Hein, ça aussi, ça pousse sur les réseaux. Euh, tout ce qui va être, bah, voilà, voyance, médiumnité, euh, tout ce qui est, en fait, le fait de travailler avec des personnes qui sont en état de fragilité, où il peut y avoir des dérives, des dérives de gouroutantisme. Alors, je ne sais pas si on peut dire ce mot-là, mais c'est un peu le mot que j'ai, euh, parce qu'aujourd'hui, on, on a souvent entendu de sectes avec euh, l'association euh, du, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui, elle s'occupe vraiment des dérives sectaires. Mais aujourd'hui, dans le milieu de… La voyance, donc j'ai plus parlé de la voyance parce que c'est le sujet qui m'intéresse, mais mmh. euh, aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent se servir justement de la fragilité des gens pour leur dire « ah bah, il te faut un coaching, il faut que je te fasse un suivi, il faut que je te fasse un diagnostic ». Et il y a cette espèce d'emprise de, en fait. Les gens ont une espèce d'emprise sur les personnes. Et euh, voilà, on, on en reparlera peut-être quand on parlera de, de, de la pétition, mais oui, aujourd'hui, c'est toutes ces parasciences qu'il va falloir encadrer à un moment donné. Alors, moi, j'ai envie de dire tout ce qui va être thérapeute, etc. Je pense que c'est plutôt au milieu bah, des psychologues, c'est plutôt au milieu médical euh, d'encadrer ça. Mais souvent, euh, aujourd'hui, de... ils sont de plus en plus voyants dans l'art divinatoire et dans la thérapie euh, et dans le coaching. Pour moi, c'est un temps d'enjeu. Oui, donc, il euh, y a une question qui est, qui est, euh, qui est donc euh, là, en suspens, mais qui oui. va avoir probablement une réponse. Dans combien de temps Trois mois Six mois euh, Voilà. Ça. Donc, euh, oui. s'il vous a reçu pendant trois heures, c'est qu'il était intéressé par, euh, par, le, par le sujet quand même bah, C'est qu'il a compris. En ouais. fait, il a, il a compris. Il m'a dit euh, Je vois en vous euh, une personne qui a vraiment envie. Il m'a demandé aussi pourquoi il m'a demandé pourquoi est-ce que j'en étais dans son bureau aujourd'hui, donc je lui ai expliqué les raisons, et je pense qu'il a compris en fait, mmh. je pense qu'il a compris euh, pourquoi j'en étais à ça, de par mes expériences parfois négatives dans, dans mon travail de voyant. Ouais. C'est pas évident voilà. de réglementer un petit peu cette activité ou ces activités euh, mm -mm. Euh, comme cela mais il y a peut-être besoin de, de poser un petit peu certaines règles si elles ne sont pas là en fait il, il y avait à, dans le temps une, euh, le code pénal qui interdisait l'activité de, de, de voyant en fait hein, dans les années mm -mm. 90 qui a, qui a été changé en, en, en 1994 mais effectivement l'activité a été euh, in, interdite et après elle, elle a été euh, tolérée du moment qu'on soit déclaré, qu'on paye des impôts, qu'on paye de la TVA, qu'on qu déclare ses, ses revenus en fait comme une, comme une activité donc euh, voilà, donc l'État y trouvait aussi un petit peu son compte parce que le marché sûr, de la voyance, c est, c est ça génère un, un gros, gros chiffre. Alors, il y a une énorme. époque, il y avait l'INAD, en fait, qui existe toujours, l'Institut National des Arts Divinatoires, qui a tenté aussi de, de, de réglementer la profession et qui est là aussi pour, pour aider les consommateurs face, face à certains abus. Pour l'instant, bon, ce n'est pas forcément passé, passé grand-chose. Alors, il y a une ça. pétition, il y a une pétition que vous avez mise euh, euh, en ligne, hein, je, je crois qu'il y ça. avait 1600 personnes ou quelque chose comme ça. Euh. Là, j'ai 3800 personnes ah oui, oui, qui ça, ont, qui ah ont bon signé cette pétition et c'est là que c'est très important, justement, cette pétition. C'est que euh, aujourd'hui, en attendant la réponse de, du, du secrétaire, mm -hmm. euh, si la réponse, elle est un peu dans on met ça au placard, cette pétition, c'est important d'aller la signer parce que plus il y aura des signatures, plus on pourra dire « bah Regardez, il y a des gens qui ont signé cette pétition, qui souhaitent une réglementation, donc il faut vraiment ouvrir ce débat-là ». Donc C'est important pour ceux qui vont regarder cette vidéo, ce live, même en rediffusion, aller signer la pétition. Vraiment, c'est quelque chose qui est très important. Alors, le lien s'affiche sur l'écran, mais il est surtout en, en description de la vidéo sur la chaîne YouTube Guide de la Voyance. C'est plus facile à, à, à cliquer. Donc, euh, je crois qu'il faut entrer son adresse mail. On vous demande votre nom, prénom, numéro de téléphone éventuellement, mm -hmm. je crois. Et puis après, vous, vous validez, vous pouvez euh, mettre... Pas le numéro, je pense pas qu'il y a le numéro. En fait, pas... c'est l'adresse mail qui vaut de signature. Hein. Donc, il y a des okay. infos, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Vous n'êtes hein. pas obligé de tout, tout compléter. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout mettre, effectivement. D'accord. Et, euh, et donc, il y, a, il y a tout un texte que vous avez déposé sur, sur cela, qui peut être sujet à débat, en fait. Hein. C'est un sûr. premier texte, c'est un peu comme Exactement. à l'Assemblée nationale, on donne ça. un texte et après, il peut être, peut être modifié. Donc, il y a des propositions que vous souhaitez attirer l'attention. Mmh. La première, c'est obliger la prévention concernant l'addiction et les arnaques éventuelles. Alors, vous pouvez nous ça. en dire plus un peu sur ce sujet alors déjà, il faut savoir que cette que cette proposition, il euh, n'y a pas besoin d'une réglementation, c'est-à-dire qu'un qu'un qu décret ou que quelqu'un décide au gouvernement de dire. Bien, oui, effectivement, il faut faire de la prévention sur, sur les sites internet. Bah, un petit peu comme la phrase que vous avez lue euh, sur mon site internet attention à l'addiction. Vous savez, au, au même titre que les, comme les jeux, les jeux. c'est ce que j'allais vous dire au niveau des jeux d'argent. Aujourd'hui, quand vous avez une publicité de jeux d'argent, attention à l'addiction. Euh, faites attention à ça, etc. Donc surtout, je pense que la prévention aujourd'hui, ça va être notre euh, notre ami, parce que je mmh. me rends compte sur les réseaux quand je dis bah faites attention aux messages privés, aux personnes qui vous demandent des trans -cash, etc etc. Il Et y en a qui me disent « Ah oui, je me suis fait avoir il n'y a pas longtemps », puis il y en a d'autres qui me disent « Ah, oh, ça va, les gens, ils savent que la voyance est de l'arnaque, ils n'y vont plus ». Eh bien, si, ils y vont. Et je vais vous expliquer pourquoi ils y vont, parce que euh, on en revient à ce que je disais, il y en a, ils sont dans un état de fragilité, alors pas tous, il y en a qui ont conscience que la voyance ne va pas régler leur vie, mais il y a une partie qui, qui, qui est comme ça. Et je vais vous dire, moi, j'ai connu des personnes qui étaient, euh, enfin, qui, qui sont d'ailleurs, euh, voilà, avec bien installés dans la société, euh, conscients des choses, qui se disaient bah, moi je me ferai pas arnaquer et qui ont à un moment donné dans leur vie euh, bah, une période compliquée, une période difficile, peut-être un deuil, peut-être une séparation, qui à cet instant T ne sont pas bien. Hein, ce n'est pas que des personnes, euh, je ne sais pas, euh, qui ont tout, qui sont toujours en dépression, qui ne sont pas bien. Des fois, dans un instant T de nos vies. Bah, on, il fait qu'à ce moment-là, on est perdu, on n'est plus trop nous-mêmes. Donc, on fait appel euh, à la voyance. Et si on tombe sur quelqu'un d'éthique, de professionnel, bah, ça se passera bien. Et si on tombe sur quelqu'un, parce qu'il y a des arnaqueurs qui sont très fins psychologues, hein, pour le coup, et qui arrivent à vous, à vous, à vous avoir, en fait, hein, tout simplement. Mmh. Donc, ça, je pense que c'est important. C'est-à-dire que la prévention, on n'arrêtera jamais assez de la faire. La prévention est euh, un peu plus de clarté. Euh, dans le milieu de la voyance, notamment sur les pratiques de téléphone audiotel. Euh, j'aimerais, ça, je ne l'ai pas mis dans la pétition, mais ouais. j'aimerais que ce soit un peu plus clair aussi. C'est euh, qui manquerait de, de clarté Parce que jusqu'aujourd'hui, les, les, les, les le prix de la communication est affiché et dit en début de communication. Bien sûr. Après, c'est quoi qui manquerait un petit peu de, de clarté Eh bien, le nombre, de le nombre de personnes. Voilà, exactement, le nombre de personnes qu'il y a en attente. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a des gros cabinets aujourd'hui, il y a des voyants non, ils on ont 20. Pas. Ils ont 10, 20, 20 clients, euh, 20 consultants en attente. Le voyant sait combien il y a de personnes en attente. La personne qui est en attente ne sait pas combien il y a de personnes. Par exemple, oui, première chose. Euh, donc déjà, ça, ça empêcherait peut-être, euh, en sachant que l'audiothèque, il coupe au bout de 30 minutes. Donc, ouais. si vous avez 20 personnes devant vous, vous savez que vous avez peu de chances d'avoir quelqu'un, donc il vaut mieux raccrocher, par exemple. Ou alors que, ou alors que je le ne voudrais système... pas me faire des ennemis, mais… Ou alors que le système bloque un, un certain nombre de, de personnes aussi, et que, exactement. comme il y a trop de… Oui. Dans 30 minutes, ce n'est pas possible de répondre à, à 20 personnes. Exactement. exactement. Ouais. Euh, de, la de la transparence aussi, euh, peut-être sur… Enfin, pas la transparence, euh, enlever euh, une notion euh, pour les cabinets et les voyants qui s'appelle le TMC, le temps moyen de communication. Aujourd'hui, mm -hmm. on se base beaucoup là-dessus. Alors, je crois qu'il y a des cabinets qui ne le font plus trop, mais c'est quelque chose qui existe. Donc ça, je pense qu'il faudrait peut-être l'enlever. Pourquoi Savoir que le voyant, il reste un temps moyen de communication de 20 minutes. Enfin, quel est l'intérêt Voilà. Mm -hmm. Peut-être que ça empêcherait ben, peut-être le voyant côté... de faire parler la personne. Quand on parle voyance, on, parle, on pense souvent au business, en fait. Il y a un côté oui. business quand même derrière, oui. effectivement. Bien sûr. Plus la personne va rester connectée, euh, plus, euh, plus euh, bien ça va compter. En fait, voilà. oui. Et donc, euh, l'entreprise, que... l'entrepreneur le, le, le, le, le, qui est derrière et qui recrute ses voyants, bien, il aime bien que qu'il y ait des longueurs de communication quand même. Bien sûr. Bah, oui. Euh, oui. Après, moi, je pense que le business, gagner de l'argent parce qu'on fait de la voyance, oui. Est-ce que euh, le prix du business doit être plus important que la mise en danger d'une personne fragile psychologiquement voilà, la question est là. Mmh. Tout Toujours un petit peu euh, délicat. Alors, il y, y a une personne qui nous dit, euh, Valérie, il faudrait aussi supprimer les plateformes de soi disant envoyants alors mmh. que c'est des arnaques. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu des plateformes Il y a différentes plateformes qui existent aujourd'hui. Oui, des plateformes en privé, carte bleue. Alors, moi, j'ai envie de répondre que... Euh... Un couteau, quand il est mis dans la main d'une maman qui cuisine pour son enfant, n'est pas forcément très dangereux. Il y a des risques, mais il n'est pas forcément très dangereux. Un couteau dans les mains euh, d'une personne euh, criminelle, il est très dangereux. Je pense mmh. que le problème aujourd'hui dans la voyance n'est pas l'outil, n'est pas la pratique de la voyance. Je pense que c'est qui sont les personnes qui sont derrière ça. Alors, je pense que, je, encore une fois, je ne vais pas me faire euh, des ennemis, mais euh, voilà, la transparence, la prévention, euh, je sais qu'il y a des... Cabinet euh, audio tel et même en consultation ah oui. privée qui bloquent, euh, qui font des forfaits. Ça, je trouve que la voyance au forfait, moi, j'ai travaillé dans un, sur une plateforme de voyance, on faisait de la carte bleue en forfait, donc les gens, ils achetaient 20 minutes. Au bout de 20 minutes, ça bloquait, ils avaient le paiement avant. Euh, par, par exemple, aujourd'hui, ça, c'est des pratiques qui datent quand même depuis pas mal de temps, on prend l'empreinte de carte bleue en début de consultation et on fait tourner, vu que c'est de la carte bleue, Là, ça ne coupe pas comme les audiotèles. Et puis, on raccroche encore une fois. La dernière fois, j'ai une abonnée qui m'a dit elle a raccroché le téléphone, elle en a eu pour 165 euros. Mmh. Et elle était tellement dans son truc. La, la, la voyante, eh ben, elle est rentrée dans un truc de, de, de psychologie. Et aujourd'hui, je pense que ce problème-là, je vais me permettre d'en parler parce que j'en parle dans la pétition. Euh, aujourd'hui, il y a une charte déontologique qui n'est pas la mienne en tout cas parce que je n'adhère pas, je n'ai pas fait adhésion à cette charte. Et il y a un passage qui, qui me perturbe énormément, où on dit euh, « le voyant peut faire un travail d'écoupe de type psychothérapie ». Et moi, je, en sachant que sur euh, ces cabinets-là, ce sont des voyants qui n'ont pas de formation à faire ça, souvent ce sont des débutants, moi j'ai débuté sur, euh, sur les audiotels les plateformes Carte Bleue, il euh, y a des voyants qui travaillent depuis longtemps sur ces plateformes et qui ont une, une vraie éthique, attention mais, mais je pense qu'en fait, il faut trouver la ligne. En fait, il faut trouver la ligne. Est-ce qu'un voyant est vraiment là pour faire une consultation de type psychothérapie mmh. Qui est un travail d'écoute, encore une fois, oui, ça peut arriver. Euh, moi, aujourd'hui, je sais qu'il y a eu des personnes, j'ai eu le cas et ça m'a touché moi personnellement, euh, des personnes qui ont dépensé des 5-7 000 euros et qui ont, dans les audiothèques, chez des voyants aussi indépendants à 10 fois en 4 mois à 150 euros la consultation, qui se sont retrouvés endettés et qui ont fini par mettre fin à leur jour. Parce qu'aujourd'hui, quand on a des problèmes d'argent, euh, bah, parfois on peut aller jusque-là. Et, et je pense qu'aujourd'hui, moi, mon vrai, mon vrai souci, c'est la protection du consommateur, c'est la transparence, c'est la prévention. Encore une fois, l'outil des plateformes, euh, j'ai moi-même un numéro Audiotel que j'ai ouvert il n'y a pas très longtemps parce qu'on me dit, bah voilà, Kalissa votre consultation en privé, pour moi, c'est trop cher, j'ai pas les moyens. Euh, L'Audiotel à 80 centimes la minute, ça fait 24 euros euh, finalement pour 30 minutes. C'est un prix qui est plutôt correct. Bon, euh, c'est pas un cabinet 24 sur 24, je dois avoir trois voyants dessus, donc moi. Et euh, souvent, je prends rendez-vous avec des personnes, je leur dis, bah, vous n'avez pas les moyens, appelez-moi sur mon Audiotel. Euh, à telle heure, j'ai pas beaucoup de trafic, donc il n'y a pas d'attente. Donc, je pense que les outils, Peuvent être peuvent, cet outil-là peut être intéressant. Mais oui, il faut c'est dans la réglementation, encore une fois, dans la réglementation de la transparence. Donc, je sais qu'il y a des cabinets qui bloquent à un moment donné, ils disent euh, à partir d'un certain montant, vous avez trop consulté, on ne vous reprend pas. Hum. Mais, mais cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va aller sur un autre cabinet. Elle risque d'aller effectivement euh, ailleurs. Donc, si ah. cet autre cabinet a aussi la même réglementation, qui la bloque à un moment donné, il y a une forme de protection, en tout cas, si on arrive à réglementer comme ça. Alors, on parlait de, de tarification, ça serait quoi, les, les bons tarifs à, à pratiquer ou les bonnes pratiques en tarif Ce n'est pas évident de trouver les bons, les, bons, les bons prix, parce que souvent, ça, ça dépend du temps, du temps passé, ça dépend de, de la réputation du, du voyant, ça dépend de beaucoup de choses. Bon, je ne suis pas là pour dire à tous les voyants ce qu'ils doivent faire, je le répète. Hein. Oui. Voilà, je donne mes idées. Euh, moi, en termes de consultation, bah moi, moi, je ne vais pas vous mentir, je suis à 65 euros, euh, mmh. la consultation. Euh, je ne la fais pas autant, c'est-à-dire que c'est la consultation complète. Quand la consultation est terminée, elle est terminée. Euh, quand la personne a eu des réponses à ses questions, en général, ça dure entre 30 et 45 minutes. Des fois, je reste une heure, une heure cinq, parce que je ne raccroche pas au nez des gens. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il faut être un peu alerté. 165 euros, une consultation, ça me paraît très cher. Mmh. Après, effectivement, comme vous dites, il y a la réputation, euh, oui, effectivement, du voyant. Mmh. Oui, euh, bon, je ne peux pas juger là-dessus, en fait. Vous savez, chaque… Euh, chaque, euh, je vois des fois une vidéo, vous euh, voyez cette bouteille d'eau dans un aéroport, elle vaut 2 euros, euh, oui. à l'épicerie, elle vaut 50 centimes. Donc, je pense qu'il n'y a pas une valeur euh, obligatoire à mettre en place là-dessus, non euh, Voilà. Mmh. Par contre, ce qu'il faut interdire, je pense, c'est la consultation d'urgence. Ouais. et donc le le les, du moment que les personnes soient avisées du prix en fait, hein, c'est ça, c'est ce la transparence. Euh qu'il qu y a la transparence, que voilà, le prix est affiché oui. pendant tant minutes, ben, vous savez en quoi vous vous engagez, que vous oui. demandez 50 euros ou 200 euros, ça. parce qu'il y a des gens aussi qui demandent 200 euros. pour Bien euh, sûr. Oui, oui. Ah, Il y a des pratiques aussi comme ça, des personnes qui sont réputées, qui ont des honoraires aussi, euh, aussi importants, donc peu importe le tarif, du moment oui. que vous soyez informé, parce que, que le tarif doit être clair et précis et, sans, euh, et sans ambiguïté. Et puis euh, faire attention aux, aux voyants qui vous proposent des, des options, en fait, des choses un petit peu, peu en plus, euh, ou des travaux, euh, des travaux occultes pour faire, euh, parce que souvent il y a des personnes qui sont en détresse pour faire, euh, par exemple, revenir euh, l'être cher, et, euh, et on va appuyer pour des travaux et qui vont coûter ouais. euh, très cher et aucune, aucun euh, garantie de de, de résultat. Hein. C'est quoi ces travaux occultes Parce que souvent on parle de travaux occultes. Voilà, vous me posez la. Je n'y connais rien dans les travaux cultes je ne connais absolument rien. Juste, je voulais revenir, euh, je reviens, excusez-moi, je rebondis parce que je voulais aller dans cette idée-là. Effectivement, quand vous dites, c'est la transparence au niveau des prix. Donc, cette pratique de prendre l'empreinte de la carte bleue avant la consultation et laisser le compteur tourner, ça, je pense c'est quelque chose qu'il faut euh, arrêter. Et c'est là-dessus qu'a voulu insister euh, monsieur le député dans interdire les types de consultations à la minute. C'est de ça qu'il parle, ouais. en fait. Je voilà. pense qu'on peut euh, <rire> maintenant avoir des moyens de paiement sécurisés, mieux sécurisés que de donner ces, ces coordonnées bancaires euh, qui qu étaient une Exactement. pratique qui était fait à une certaine époque, ça commence à être révolu un petit peu ce système-là, mais c'est mm -hmm. vrai que maintenant, il y a des, des, on peut passer par, par un site sécurisé et qu'on n'est qu pas ce, ce genre un petit peu de, de, de dérive, en fait. Hein. C'est ça. Après, pour en revenir aux pratiques occultes, euh, bon, moi, je ne suis pas forcément pour. Après, j'ai envie de dire c'est quelque chose qui reste de, de l'ordre de la croyance. En fait, tout le problème est là. Il y en a mm -hmm. qui vont y croire, il y en a qui ne vont pas y croire. Aujourd'hui, il y a aussi cette banalisation entre guillemets de, de de la magie, de la sorcellerie sur les réseaux. Il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a des personnes aussi qui, il y a des personnes dans ce milieu-là aussi qui font de la prévention, qui disent attention, il y a des choses qui se font pas, etc. On y croit, on n'y croit pas. Voilà. Euh, ces personnes-là aujourd'hui, elles peuvent aussi être aussi reconnues fiscalement, c'est-à-dire que selon le code APE qu'elles mettent à l'URSSAF, elles peuvent donner leurs prestations. C'est pas interdit aujourd'hui de faire du maraboutage. C'est pas interdit. Je vois pas pourquoi l'interdire puisque ça reste de l'ordre des croyances. Mais encore une fois, on en revient toujours au même point, en fait. Il faut réglementer ces professions libérales Je sais que je le répète beaucoup, mais la solution, en fait, elle est là. Maintenant, euh, et on en vient dans un point au niveau de la pétition, où je parle des pratiques de conflit d'intérêts À un moment donné, il va peut-être falloir aussi... C'est le point numéro 3. Alors, on va sauter le point numéro 2. Mais ah oui, a... pardon. Alors, on va faire le point numéro 2. Alors, oui' une carte professionnelle ou une licence. Alors, ça consisterait à quoi, une carte professionnelle ou une licence Alors... En fait, euh, oui, ben je ne savais pas trop comment l'appeler. Ouais. Euh, c'est vrai que pour... dès l'instant, on règlement, c'est comme un peu les, les professions de l'immobilier qui ont une carte professionnelle ou des choses ouais. comme ça. Oui, c'est ça. Alors, ouais. attention, là, il faut être concentré. Oui, allons-y. Donc, la carte professionnelle, elle, consiste, elle consisterait déjà euh, en plusieurs points. Le premier point, c'est comment on va l'obtenir, cette carte professionnelle. Ça, ce serait mmh. le premier point. Et après, je vous expliquerai à quoi elle pourrait euh, servir et pourquoi c'est intéressant d'avoir une carte professionnelle dans ces milieux de parascience. OK C'est vrai euh, qu'aujourd'hui, on a, on a oublié de le préciser, mais on peut s'installer euh, voyant du, du jour au lendemain, en fait. Bah, oui. hein, officiellement, ah bah, oui. se déclarer, en fait, si on veut le faire de bah, façon bien officiellement. Bien il vous avez le code 45, euh, c'est voyance, hein il faut remplir un truc sur, sur leur SAF, un peu aux ça. impôts éventuellement aussi. Et puis, euh, et puis vous ouvrez votre, votre cabinet de voyance. Alors, ça marche ou ça ne marchera pas. Mais en oui. tout cas, euh, on ne vous demandera rien de, de plus. Et vous pouvez euh, tirer les cartes que vous voulez ou pas les cartes ou faire ce que vous voulez. Mais euh, vous, vous, vous pouvez devenir officiellement. Euh, voilà. C'est voilà. pour ça que je tenais à signaler pour, pour ceux qui fait. nous écoutent, qui ne connaissent pas notre, notre, notre activité oui. et qui, effectivement, est une porte ouverte à, à tout le monde. Oui, et c'est aussi le, le, le même système sur les audiotels aujourd'hui, c'est-à-dire que tant que tu as ton numéro de tirette euh, on prend tout le monde, hein, même si mmh, tu n'as pas de oui. capacité. Il y a de plus en plus de, de, de, de cabinets qui font des, des, des tests, des, des, voilà, il y en a de plus en plus. Euh, donc, pour en revenir à cette carte professionnelle, c'est comment on va l'obtenir euh, la première chose qui me semble euh, très important, c'est que déjà, on n'est pas de casier judiciaire, hein, d'escroquerie, par exemple, de oui. pour escroquerie, euh, déjà. C'est la base. C'est la base, c'est un peu comme les paroles de Marseille, c'est la base, mmh. voilà. Pas de condamnation pour escroquerie et pour d'autres faits. Euh, ensuite, il faudrait passer, je pense, un test d'aptitude. Encore une fois, tout ça, ce sont des propositions, et je suis... c'est pas moi, de toute façon, c'est pas moi qui vais décider. Moi, je fais mes propositions et... À un moment donné, il y aura des débats et on pourra faire d'autres propositions. Ensuite, donc, passer un test d'aptitude. Ce test d'aptitude, qu'est-ce que ce serait Eh bien, ce serait de dire, au même titre qu'aujourd'hui, on est capable de dire si un criminel est responsable de ses actes ou pas. Donc, si on est capable de faire ça, on est capable, avec un petit passage devant un psychologue, de savoir si la personne, elle a toute sa tête, déjà. Est-ce qu'elle est consciente que bah, ces paroles vont avoir un impact sur les gens, etc. etc. Comme aujourd'hui, quand on va faire, je ne sais pas, un agrément d'assistante maternelle, on passe des tests pour savoir si on est capable de le faire. Donc ça, ce serait le premier acte. Ensuite, le deuxième acte, ce serait, alors là, vous allez me dire, qu'Alissa, vous n'êtes pas très cohérente, mais c'est très important quand même, avoir un espèce de stage, alors c'est vrai que dans la pétition, je marque formation, mais ce n'est pas du tout le bon mot, avoir un espèce de stage en psychologie de l'humain comment on va pouvoir détecter bah, une personne qui est euh, suicidaire, que là, cette personne-là, on ne peut pas l'aider, il faut l'envoyer chez, euh, chez un psychologue, chez quelqu'un de plus compétent. Il faudrait d'ailleurs ouvrir un numéro d'urgence psychologique je pense que ce serait intéressant, mais ça, c'est un autre sujet. Euh, donc, comment on va repérer une femme battue Aujourd'hui, une femme battue qui est violentée, qui va faire appel à la voyance, qui tombe sur quelqu'un, qui qui, elle lui pose la question « comment ça va évoluer avec mon mari ?» puis qu'elle lui dit oh, « bah, ça va bien aller, tout va bien se passer », qui ne voit pas vraiment, elle va se mettre en attente, elle risque de rester dans cette situation-là, au lieu qu'on lui dise bah, « non, là on, la voyance ne peut pas vous aider, il faut aller voir des, des associations compétentes, il faut aller voir la police, etc. etc. » Donc, avoir des notions euh, psychologique pour bien faire la différence. Est-ce que là, la voyance peut aider cette personne Voilà, oui. moi, je ne suis pas apte à, à, à aider une personne euh, qui est euh, suicidaire. Je, moi, j'ai beaucoup aidé, enfin, euh, j'ai ai beaucoup lu sur la psychologie. La psychologie de l'humain m'intéresse énormément, euh, mais aujourd'hui, je ne pourrais pas aider une personne comme ça. Si, en consultation, j'ai une personne qui est vraiment très mal, bien sûr que je vais être dans, euh, j'ai envie de dire, dans le conseil, mais en tout cas dans l'aide. Je vais être dans l'aide. Mais euh, j'aurai la conscience surtout de lui dire la voyance n'est pas pour vous. Voilà. Mmh. Là, on arrête la consultation. D'ailleurs, ça m'est arrivé, ça m'arrive des fois de leur dire « non, je ne vous prends pas en consultation, j'aide ces personnes-là ». Donc, avoir cette notion de stade psychologique un petit peu comme les, euh, les premiers secours. Aujourd'hui, on, on dit beaucoup, c'est important de faire les premiers secours, les premiers gestes de, de, de premiers secours. Ça ne veut pas dire qu'on est sauveteur, ça ne veut pas dire qu'on est médecin. Mais ça veut dire que si à un moment donné, à un instant T, il y a quelque chose de dangereux, on va être pouvoir capable d'aider cette personne-là. Donc, ce stage psychologique dans ce sens-là, en aucun cas, je dis qu'il faut remplacer les psychologues. Et au contraire, j'arrête pas de dire que justement, la voyance doit se limiter à la voyance. Donc, avoir quand même des petites euh, clés. Et euh, le troisième point euh, serait donc l'obligation de respecter une charte éthique professionnelle. Je parle de charte éthique professionnelle, non pas déontologique, qui doit être réécrite, clairement, parce que celles qui sont en vigueur aujourd'hui, parce qu'il n'y en a pas qu'une des chartes, il y en a plusieurs, chaque cabinet peut mettre sa charte, en fait, finalement. Donc, mm -hmm. une charte éthique qui définit les points, point par point, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Il enfin, faut mettre un cadre et qu'on soit dans l'obligation de respecter cette charte. Et cette charte, je précise, j'aimerais qu'elle soit écrite par forcément des personnes du milieu, clairement, euh, mais aussi des sociologues, des psychologues, des juristes, et d'autres personnes aussi qui, qui se mettent dedans. Alors, il y a un point qui est interdire les pratiques de conflit d'intérêts. Troisième point. Alors, donc je n'aurais pas dû dire interdire dans ma pétition, on m'a fait cette réflexion-là, et c'est vrai, j'aurais dû ah, dire. C'est un 10... texte de proposition, comme on disait je... tout à l'heure, qui peut être modifié, il y avoir oui, de nouvelles idées, c'est soumis un petit peu à débat en fait. C'est ça. Mais effectivement, j'ai dit ce, ce mot interdire parce que je vois de plus en plus de personnes d'ailleurs il y a eu une fois j'ai eu une conversation dans un live avec une personne qui m'a dit mais moi je suis pas voyante euh, moi je fais des formations thérapeutiques et euh, c'est vrai que sur TikTok les, les cartes ça marche donc j'ai pris des cartes et c'est comme ça que j'attire les clients elle, elle me l'a dit mais textuellement mm -hmm. et vous voyez moi ça c'est des choses ça me fait mal au cœur parce qu'on ne respecte pas en fait euh, euh, nos croyances et on se sert de ça pour amener c'est un peu l'arnaque la, la, la, on va dire universelle euh, « Tu es voyant, t'attends ton aigle, je vais te proposer du maraboutage, tu vas venir et finalement tu as dépensé 10 000 euros. Euh, » voilà. Donc c'est ça, je me dis aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir là-dessus Est-ce qu'un voyant peut être à la fois sorcier Est-ce qu'un voyant peut être à la fois thérapeute Est-ce qu'un voyant peut être à la fois hypnotiseur voilà. Alors J'ai eu des discussions avec des personnes qui, je sais, sont très compétentes et qui sont très éthiques et qui me disent bah, « moi, je euh, suis astrologue et en même temps, je fais de la thérapie holistique ». Je sais que ces personnes-là, elles ne vont pas se servir d'une matière pour aller vers une autre, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que parce qu'il y en a qui font les choses bien, ben on laisse couler et puis tant pis pour ceux qui arnaquent, ou est-ce qu'on réfléchit dessus Et puis, vous avez aussi carrément les pratiques multiservices, c'est-à-dire que là, ils sont médiums, euh, euh, marabouts, enfin voilà. Donc, peu importe votre problème, hein, il va pouvoir le régler. C'est-à-dire qu'il vous propose, il vous alpague avec la voyance « Ah ben, bah je vois ça, vous avez des problèmes d'enfance, ah bah je fais des thérapies pour, pour les blocages karmiques. Ah ben, bah vous voulez parler avec un défunt ?» Voilà. Donc, un consommateur va euh, servir sur plusieurs temps. Voilà. Je m'interroge sur ce genre de pratique. Vraiment, clairement. D'accord. Voilà. Alors, il y avait le point, le point 4 qu'on avait vu, mais c'était la, la charte. De... Oui. Voilà. Euh, le point 5, interdire les consultations d'urgence oui, interdire les consultations d'urgence. Alors ça, c'est une pratique, j'en je, ai vu. Alors, je pense ce pas hyper répandu, mais j'en ai vu des personnes qui disent qu'ils ont, je sais pas, deux, trois mois d'attente, qui ont un prix, je ne sais pas, 80 euros la consultation, 50 euros, peu importe, mm -hmm. et qui disent, eh bien, si, si, vous, voulez, si vous avez besoin d'une consultation d'urgence, donc déjà, on met la personne dans le besoin, si vous avez besoin d'une consultation plus rapide en urgence, comme par magie, pour 200 euros, bah, je retrouve un créneau. Mmh. Pour moi, il n'y a pas d'urgence à connaître son avenir. Au contraire, une consultation de voyance, ça doit être un acte réfléchi, on prend le temps de le faire, ce n'est pas quelque chose qu'on consomme euh, comme ça. Donc, pour moi, ça me pose un souci. Il faut, il faut éduquer parce... le, le consultant aussi, hein, parce que souvent, le il consultant. Il faut éduquer le consultant il a une problématique mais... euh, voilà par exemple il a une problématique euh, dans son travail qui va être convoqué euh, le lendemain, bah, il a besoin de savoir euh, tout de suite souvent et qui fait oui. appel à la voyance pour savoir euh, comment ça Bien va sûr. se passer et voilà, donc, euh, euh, pas... bon, il y a les audiothèques pour ça oui effectivement a... c'est un peu de plaisanterie mais j'entends ce que vous dites mais aujourd'hui justement il y a beaucoup de moyens qui, fait, qui font qu'on peut avoir accès à la voyance. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que ce n'est pas une bonne chose Je ne sais pas. Si aujourd'hui, bah, il y avait cette réglementation, ce cadre qui était là, où bah, on avait un minimum de, de professionnalisme obligatoire, bah, effectivement, ce serait moins dangereux. Donc, j'entends. Maintenant, euh, si vraiment il y a une urgence, si vraiment on est bienveillant, bah, est-ce qu'on ne peut pas trouver un, un rendez-vous à la personne plus rapidement sans lui quadrupler le prix mmh. C'est des réflexions que j'apporte et qui me paraissent un peu… Effectivement, il y a pas mal de choses à… Et à juste, réf... je voulais revenir, Stanislas, excusez-moi, oui. je vous coupe, sur euh, quand vous dites qu'il faut éduquer le consultant, oui. parce que ça, c'est quelque chose qu'on me dit énormément. Euh, par exemple, notamment pour les vidéos un peu… Euh, voilà, où je dis que ça peut mettre les gens dans un état de fragilité. Bah, justement, euh, je pense que c'est celui, c'est au professionnel d'avoir une bonne attitude. Moi, en tout cas, c'est mon avis, Parce qu'à partir du moment où on se dit professionnel, eh ben, c'est à nous d'avoir une bonne attitude avec le consultant. Aujourd'hui, et je le rappelle, euh, vous venez de le dire juste avant, bah, des fois, on a un rendez-vous le lendemain, on est un peu pressé, on n'est pas bien, on veut une réponse tout de suite. Quand on veut une réponse tout de suite, on n'a pas, pas la notion de réfléchir. « Attends, est-ce que c'est le bon moment pour moi que je fasse une consultation ?» C'est un peu comme ces vidéos-là, on me dit « c'est que 30 secondes bah, ». Du coup, la personne, c'est à elle de savoir que ce n'est pas forcément vrai mais non, la notion de croyance, quand tu crois fort à quelque chose, bah des fois, tu n'as pas tout ton esprit. Donc oui, je pense pas qu'il faut employer le mot « éduquer le consultant », je pense qu'il faut informer, il faut informer le consultant. Je, je, pense, je... je pense que c'est le, le mot le plus adapté, mais en j'entends ce que je... vous dites. Ouais. Ouais, je sais que moi, j'informe en tout cas les, les consultants, parce que je dis éduqué, parce que je leur ai dit souvent, euh, vous achetez une, de la voyance comme vous acheterez une baguette de pain. C'est vrai euh, Voilà, c'est facile, on décroche son, son téléphone, on appelle, alors surtout, c'est les numéros d'hôtel, c'est encore plus simple, il n'y a pas besoin de donner son, son numéro de carte bancaire, Exactement. mais euh, voilà, il ne suffit pas de... De, de payer et puis euh, d'avoir euh, sa réponse euh, comme cela. Et, si, et si quand ont... il appelle son audiotel ou euh, son, son consultation privée puis qu'il a un petit message qui lui dit euh, « Après, ça vous coûte 80 centimes, attention, il ne faut pas trop surconsommer la voyance. » Alors, je sais que quand je dis ça, ça, peut, ça va peut-être faire arracher les cheveux de certaines personnes, mais… Je pense non, que c'est euh, vrai que déjà bah, l'audiotel avait été réglementé à une période. Hein. On pouvait, euh, ah, dans le temps, euh, consommer de l'audiotel, ça ne coupait pas, et qu'ils ont euh, fait en sorte que ça a bloqué. Donc ça a quand même déjà avancé, oui, oui. mais il y a encore des euh, choses, il y encore des choses à faire, en fait. Hein. Oui. Alors, réfléchir sur les pratiques de consultation à la minute. Hein, ça On avait vu ça tout disait. à l'heure, oui. en fait. Hein, donc sur, euh, sur, la télé euh, sur les tarifs, sur les temps moyens de de produits. Voilà. Et puis encore une fois, il y a marqué, le but n'est pas de prouver l'existence de l'invisible, mais bien d'encadrer cette profession qui est fait de, de, fait de société d'utilité publique, puisque beaucoup de personnes font appel à ces services. Un seul but de cette pétition est de protéger les consommateurs. Donc je vous invite en tout cas à... à ben... et, je tiens, et je tiens à préciser, excusez-moi, que beaucoup de personnes, c'est un Français sur quatre. Un Français sur quatre, c'est 17 millions. Mmh. Et le 1 sur 4, c'est selon une étude et selon les personnes qui ont osé répondre à cette question. Donc 17 millions de personnes, c'est important. Donc Aujourd'hui, j'ai envie de dire à, euh, au secrétaire général qui est censé répondre à cette question à l'Assemblée nationale, 17 millions de personnes, ce n'est pas rien. 17 millions de personnes, imaginons qu'ils consomment sur une année à environ 100 euros, parce qu'on sait très bien que les gens qui consomment, ils ne vont pas faire juste une consultation par an. Euh, 17 millions, je crois que ça fait euh, à 100 euros, ça fait 1 milliard 700 millions, juste pour les consultations, après il y a tout ce qu'il y a à côté, euh, les cartes, euh, etc., etc. Donc c'est énormément d'argent, c'est énormément de personnes, c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais un appel officiel, c'est important d'arriver à cette réglementation. En tout cas, c'est une... Je vous ai coupé, excusez-moi. Non, non, c'est une autre tâche. On arrive pratiquement à la fin de cette émission. C'était très, très intéressant. J'espère que beaucoup de personnes ont, euh, ont trouvé des réponses. Alors, peut-être un petit conseil. Euh, comment reconnaître un bon voyant Parce que euh, ce n'est pas, pas facile, il existe plein de sites. Alors déjà, euh, je dirais la première chose... Un voyant ne, ne doit pas vous solliciter. C'est pas lui qui va vous, qui doit vous envoyer un, un SMS pour vous proposer une consultation ou un mail vous disant j'ai un message important. Ça, ce genre de choses dans le temps, c'était des courriers par la poste. Mais mm. ce genre de choses, c'est déjà une, une, situation à, à éviter. Euh, le voyant qui vous dit « j'ai quelque chose d'important ouais. à, à vous dire ». Non, c'est déjà vous qui allez voir le voyant et pas euh, le voyant qui va vous ça. démarcher. D'ailleurs, si un, un, le, le voyant est bon, il n'a pas besoin de, de faire ce, ce genre de pratique. Alors, quel conseil vous donneriez pour, pour ceux qui, qui veulent consulter un bon voyant Alors, j'aime pas trop employer le mot « bon » ou « mauvais voyant oui. ». J'aime bien employer le mot « voyant honnête » ou « pas honnête ». Voilà, <rire> une petite différence parce que bon voyant, ça veut dire quoi Est-ce que ça veut dire qu'un bon voyant, il voit sur tout le monde tout le temps C'est mmh. pas le cas. Donc, euh, voilà. Donc, les conseils que je pourrais te donner. Euh, déjà, tout ce qui est, comme vous l'avez dit, on vient vous chercher en message privé, surtout sur les réseaux aujourd'hui. Et sur, surtout, souvent, les phrases, elles commencent par euh, « je suis voyante, je peux vous aider, quelles sont vos problématiques ?» Bon, déjà, euh, là, je, on, on dit attention. Euh, tout ce qui va être euh, les demandes de paiement en transcash euh, avec des codes, etc. Il faut faire très, très attention. Alors ça, c'est important. Euh, ensuite, moi, j'ai un conseil à donner. Si vous voulez être sûr que le voyant voit sur vous, ne lui racontez pas votre vie. <rire> Laissez-le voir sur vous-même. Euh, voilà, c'est le, le conseil que je pourrais donner. Euh, ensuite, euh, oui, il faut vraiment faire attention, surtout tout ce qui est par euh, messagerie, où on va vous demander, où vous n'arrivez pas à voir la personne au téléphone. J'ai une dame qui m'a dit ça, là, il n'y a pas très longtemps. Donc, là, la personne proposait, bon, un truc à 20 euros, euh, pas très cher finalement. Elle lui dit, non, non, c'est que par message. Elle voulait l'envoyer sur un autre réseau qui est Facebook pour échanger des photos, etc. Donc, surtout ça, vous faites très attention parce que souvent après, ça peut partir en chantage, voire en menace. Ils ont toutes vos infos, le prénom de l'autre personne, etc. Ça peut partir en menace. Donc, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, parce que les réseaux, on va pas que, euh, dire des, des méchancetés dessus parce que aujourd'hui, on a cette chance de pouvoir voir comment le, la personne travaille. Donc ça, c'est quand même l'observation. Ensuite, c'est euh, le bouche-à-oreille. C'est très, très important, le bouche-à-oreille. Euh, Quelqu'un qui vous dit bah, « Moi, euh, ça, je vais voir une voyante une fois par an depuis 5 ans, tout ce qu'elle me dit, c'est bon. » Bon, vous pouvez vous dire « Voilà, il y a peut-être quelque chose. Euh, » Aller à la rencontre euh, des gens, euh, des voyants euh, sur les salons. Je pense que la rencontre en réel est aussi une bonne chose. Hein. Le, le virtuel, mmh. c'est beaucoup plus sur le virtuel, d'ailleurs, qu'il y, y a des arnaques. Il y en a aussi... Euh, de temps en temps dans les salons, bien entendu. Et voilà, essayez d'observer, de prendre le temps. En fait, on en revient toujours à ça. Euh, la surconsommation n'est pas forcément une bonne chose. La voyance express n'est pas une bonne chose. Il faut prendre le temps de le faire. Je comprends que c'est difficile quand on veut des réponses tout de suite à comprendre et entendre ça. Mais c'est ça qui va vous permettre d'éviter euh, de tomber sur des personnes qui vont chercher à profiter de vous. Mmh. Voilà, donc il faut prendre le temps surtout. De s'informer sur la thèse de, de, de, de la personne. Et puis, euh, voilà, quelqu'un qui a… Et justement, excusez-moi cet dit là je vais rajouter une chose, si possible, par rapport à la carte professionnelle, euh, parce que c'est ça que je voulais vous dire aussi, on, on a dit un petit peu comment, comment l'obtenir, mais à quoi elle va servir cette carte professionnelle Pour moi, je pense que cette carte professionnelle, elle devrait être donc associée au numéro de tirette, donc à la déclaration fiscale, avec donc le numéro de carte professionnelle, qui serait associé à l'identité euh, réelle du voyant ou du professionnel, nom, prénom, parce que beaucoup, on travaille avec euh, des pseudos. Donc, mm -hmm. euh, le nom, le prénom de la personne, le site internet associé, le numéro de téléphone associé et l'adresse mail associée. Pourquoi faire ça Parce que si on vient dans cette carte professionnelle à en parler de plus en plus, que les consommateurs sont informés que maintenant, avec cette carte professionnelle, le numéro, est associé à, euh, le, le numéro de carte est associé à, à tel site, eh bien, les gens qui vont ouvrir des faux comptes. Hein, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux comptes. On reprend l'identité d'un voyant qui a un peu d'abonnés ou même des voyants connus. On fait un faux compte et puis on se fait passer pour la personne. Donc, si les consommateurs sont informés, avant d'aller voir un voyant, euh, quelqu'un qui vient vous chercher en privé, vous dites, ah bah tiens, ce voyant-là, il a tel nom. Donc, c'est l'obligation, ce pseudo-là, il correspond à un numéro. On va faire sa petite recherche. Ah bah lui, il me demande du transcache, euh, c'est pas le même numéro. Bon, je fais attention, c'est pas quelqu'un qui est sérieux. Vous voyez, ça pourrait aussi nous aider. Et il y a aussi un autre point très important sur les réseaux par rapport à ces faux comptes, c'est qu'aujourd'hui, si le voyant n'a pas protégé sa marque, s'il utilise un pseudo, il ne peut pas fermer les faux comptes. C'est-à-dire que si on fait pour usurpation d'identité, bah, si on travaille un pseudo, ah ouais, on présente la les pièce les... d'identité, bah, ce n'est pas notre identité qu'on prouve. Ouais. Et, euh, et je, je, je me suis perdu. <rire> pas sur grave. Les faux comptes, oui, oui Mais... sur les faux comptes. Et, et voilà, et du coup, et oui, et à moins qu'on puisse faire pour la, la marque. Mais si le voyant n'a pas déposé sa marque, il ne peut pas attaquer pour la marque. Donc le faux compte, il reste et il se développe. Donc avec cette carte professionnelle, tel numéro, les réseaux sociaux aussi, il faut qu'ils s'y mettent aussi. Hein, faut il faut mmh. qu'ils soient plus plus investi hein, dans cette recherche de faux comptes et qu'on puisse, et eh bien, dire, bah ben voilà, moi, j'ai ce numéro de carte pro, ceci est un faux compte, il faut l'enlever. Donc, cette carte professionnelle, elle aurait une grande utilité dans le recensement, dans la protection du amateur mais aussi la protection du voyant. Parce que moi, cette réglementation, je veux aussi qu'elle apporte un peu plus de valeur au métier de voyant. Euh, voilà, j'ai vraiment envie de ça aussi. En tout cas, vous avez alerté votre député pour, ça. Euh, pour ça et qu'il y a une question qui est en suspens pour le moment et on vous invite à euh, bien à signer Allez, cette signe. pétition. Alors, une dernière question qui nous vient. Euh, les voyants dans les salons sont, sont vérifiés eh bien, non, ils ne sont pas forcément... On vérifiés. vérifie le numéro de Siret. Ah, le numéro de tirette oui, voilà. Bah, L'argent, la déclaration fiscale, ouais, Effectivement, que cette personne euh, officialise euh, légalement, euh, voilà, normalement, c'est la, la seule chose qui peut être euh, vérifiée. Alors, on va rappeler votre site formatvoyance.com pour en savoir plus sur vos prestations, sur vos ateliers avec le tarot. Donc, vous allez sur le... le site de format voyance pour avoir toutes les informations de Kalissa et puis vous avez également Kalissa qui est présente sur TikTok beaucoup Instagram un peu, oui. un peu facebook de temps en temps je sais pas non très de temps en temps oui et puis j'ai ouvert ma chaîne YouTube je vais arriver avec mes, petits, euh, mes petites préventions sur YouTube parce qu'apparemment, là-bas aussi, c'est un peu compliqué. <rire> ouais, ouais, donc ça pourra effectivement plaire. Donc, TikTok. Et puis, euh, la pétition que je vous affiche, le lien sur, euh, à l'écran, mais euh, il est cliquable directement en, en description de la vidéo euh, sur, euh, sous la, la chaîne YouTube. Je vais vous rappeler les prochains rendez-vous alors, prochain rendez-vous, c'est avec... Alors, voilà. Marc, Très grand euh, médium, Michael Lévy. Je te fais un bisou. Michael Lévy, euh, qui sera présent le, le lundi 3 avril, que vous avez eu l'occasion de rencontrer une fois euh, lors des prédictions. Hein. Vous étiez un petit peu euh, chamaillé un peu le le, le voilà, on n'est pas forcément. ne bon, s'est pas crépé le chignon, c'est-à-dire que moi je suis quelqu'un qui, qui, qui, qui a une grande bouche, on va dire. Mm -hmm. C'est vrai que j'ai coupé la parole, je, je m'excuse, Michael, devant, euh, sur, sur le guide de la voyance de t'avoir coupé la parole, mais aujourd'hui, lui et moi, on sait qu'on s'apprécie euh, énormément ah bah, oui. et, euh, et il, me, il ne m'en veut pas, <rire> il ne m'en veut plus, je l'espère. Voilà. On vous a pris séparément, voyez, cette fois-ci. Euh... <rire> Bah, la prochaine fois, vous nous trouverez ensemble. Alors, <rire> Alors bah, donc, il y aura un live avec, euh, qui sera présenté par euh, Nathalie. Et donc, euh, il nous fera ses prédictions, Mikaïl Léville, le lundi 3 avril à 20h. Il sera dans son pays, je ne sais plus quel pays où il est. Le mais Sri Lanka. Le Sri Lanka, voilà, on dirait que du Sri Lanka comme la dernière fois. Et nous parlera beaucoup de, de l'actualité, l'actualité politique, ce qui oui. nous attend effectivement oui. dans le monde. Pour ma oui. part, eh bien moi je vous donne rendez-vous le vendredi 7 avril avec euh, euh, Sylvia Jung qui est euh, « Le médium, c'est vous », c'est le titre de son livre « qui va sortir le, le 6 avril. Donc, elle va nous parler eh bien, de, de son livre et de, son, de sa pratique aussi de, des arts euh, divinatoires. Donc, ça sera le vendredi euh, 7 avril à 21h. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Euh, bien, merci Calissa. Et puis, euh, merci euh, à vous, Stanislas, de m'avoir permis d'en parler. C'était très intéressant. Puis moi, j'adore quand vous donner des petits coups de gueule de temps en temps et faut faire bouger un petit peu les, les choses et que, que c'est intéressant de, de, dire, de dire les choses franchement. comme vous le faites. Alors, ça ne plaît, ça plaît pas, mais en, en même temps, c'est votre personnalité qui s'exprime. Oui, je suis taureau. Taureau, en France. Voilà. Merci. Merci, ta... Merci à tous. A très bientôt. Au revoir. Au revoir.